Alors les enfants, ça va Une petite histoire pour vous endormir Oui, papa Diego, t'es prêt On y va Oui Alors aujourd'hui, ce sera les trois petits cochons. Alors, il était une fois, trois petits cochons. L'un qui voulait une maison en pierre, l'autre qui voulait une maison en bois, et l'autre qui voulait une maison en paille. Ah, ils se sont endormis, c'est mignon. Salut à tous Salut Alors aujourd'hui, on va voyager du côté de l'Asie avec deux Brésiliens de l'UTBM, Felipe et McDonald. Du coup, aujourd'hui, on va faire le porc au caramel avec des nouilles chinoises sautées aux légumes. Donc pour ça, on a besoin des chines de porc, de champignons noirs, de gingembre, de ciboules ou des oignons, un ail, des pousses de soja, des pousses de bambou, un poivron, deux carottes, du sucre, des nouilles chinoises, du 4 épices, de la sauce nyoknam, de la sauce soja, de la sauce soja sucrée, du sel, de l'huile d'olive, de l'huile, je veux dire... Et du vinaigre balsamique. Allez, Philippe, du coup, tu vas nous couper le porc en, en petits morceaux. Voilà, vas-y. Voilà, en deux. Ouais. Tac. Ok, cool. Et tu vas le mettre dans un récipient. Nickel. Alors, Magnum, il va nous préparer la, la marinade pour la viande de porc. Donc, il va nous mettre 3 cuillères à soupe de sauce soja sucrée. Vas-y. Voilà, c'est bon. Ok, il en a déjà mis deux avant. 3 cuillères à soupe de sauce soja. Normal, oui. Voilà, 1, 2, 3. 2 cuillères à soupe de sauce nyoknam, celle-ci avec le bouchon vert. Vas-y. Oh, on va galérer. Non, du coup, il va falloir y aller comme un malade. Voilà, vas-y. Voilà une cuillère à soupe de, sou de vinaigre balsamique. Voilà un peu de quatre épices. Je te dirai stop. Vas-y, verse encore, encore, encore. Vas-y encore un peu, encore, encore, encore. Voilà. Du sel. Mets-la cuillère carrément dedans. Voilà. Du sel. Tu verses, je te dirai stop. Vas-y. Encore un peu. Voilà, c'est bon. Et là, on va laisser mariner pendant 30 minutes. Alors maintenant, Magnum, tu vas me couper les poivrons en cubes, voilà, tu fais bien attention à tes doigts, ok, ça roule, voilà, ensuite la carotte en petites tranches, les deux carottes, voilà, vas-y, tranquillement, ok, nickel, maintenant on va couper la ciboule, attention à tes doigts, voilà, ok, t'es mince, toutes. Ok, nickel. Ensuite, on va prendre les champignons noirs qu'on va couper un peu plus fin. Hein. Voilà, vas-y. Attention à tes doigts quand même. Je le dis souvent, mais j'ai pas envie d'avoir un estropié. <rire> voilà, vas-y. Ok, cool. Et maintenant, on va découper aussi le gingembre en fil namel qu'on va émincer très finement. Voilà, vas-y, en fil namel. Ok. Ensuite, de l'autre côté pour faire des petits cubes, nickel, voilà, et ensuite on va émincer avec le couteau. Voilà, et ensuite tu tailles les tranches comme ça. As fait, voilà. Bon alors Philippe, tu vas nous mettre la viande de porc à rôtir sans la marinade. Juste la viande de porc. On y va. Okay voilà, nickel Et oh là, là ça va fort, ça va fort, ça va fort, ça va fort Vas-y, continue Tant pis, hein, je vais parais de gaz Ok, nickel À côté de ça, j'ai mon caramel qui va se former, j'ai mis mon sucre avec un petit peu d'eau. On va attendre qu'il se caramélise bien. Alors maintenant que le caramel est bien terminé, là il est bien coloré, je vais déglacer avec de l'eau. Alors surtout, faire très attention que vous mettez l'eau, ça peut gicler très fort. La viande est bien revenue. Philippe, tu vas nous mettre 3, 5 cuillères à soupe de sauce soja. Voilà. Le reste de la marinade. Vas-y. Un peu de 4 épices, voilà. voilà, ça suffira, et tu vas mettre du sel, il est derrière toi sur la table, voilà, nickel, ok, stop, ça ira bien, et tu vas mettre le caramel, s'il te plaît, qui est derrière toi dans la casserole, qu'on a déglacé à l'eau, Voilà, super. Et là, on va laisser cuire comme ça pendant 40 minutes à feu doux. Nickel Allez Magnum, maintenant, tu vas nous faire les légumes. Donc, tu vas mettre dans la casserole, dans, euh, dans la poêle, les carottes. Voilà, dans l'huile chaude. Ensuite, les poivrons. Voilà, super. On va laisser revenir pendant 2-3 minutes. Alors maintenant que c'est revenu, on va pouvoir mettre les champignons noirs. Voilà, vas-y. Les pousses de soja. Le bambou. Voilà, l'ail. Le gingembre, vas-y, voilà. Donc là, on a mis la moitié du gingembre. L'autre moitié du gingembre, tu vas le mettre dans le porc, s'il te plaît. À côté, l'autre moitié du gingembre dans le porc. Voilà, vas-y, vas-y, dans le porc. Je hein. mets le gingembre. Ok, super. Donc, et dans les légumes, maintenant tu vas mettre de la sauce soja. Pousse ton assiette. Non, non, non, pas la ciboulette. La sauce soja. Voilà, la sauce soja. Vas-y. Voilà, voilà, vas-y, vas-y, vas-y. Voilà. Encore un peu. Ok, super. Nickel. Et là, on va laisser cuire pendant à peu près 5 minutes. À côté, on a mis une casserole d'eau. Maintenant, elle boue, et là, on va mettre les nouilles chinoises à cuire pendant deux minutes. Vas-y, mets les nouilles chinoises. Ok, super. Vas-y, tu mets tout. Nickel. Et les pâtes, là, on va les laisser cuire pendant deux minutes. Alors, Magnum, maintenant, les pâtes sont cuites. Ça fait deux minutes qu'elles sont là. On va les mettre, elles sont égouttées, on va les mettre dans les légumes. Super. Non, non, pas le jus, on s'en fout. Voilà, et tu vas remuer. Donc là, on a quand même une belle casserole de pâtes. Hein. Facile pour 5-6 personnes. Hein. Vous avez vu les couleurs C'est chouette. Hein voilà. Bon, ben bah voilà, on est à table. Merci à vous pour votre collaboration et bon appétit. J'espère que ça va vous plaire. Merci, ça me veut. Voilà, merci à vous et puis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Gros bisous et bon appétit.